Donc moi je suis Françoise Galland, je ne voudrais pas vous raconter ma vie mais je vais peut-être quand même vous expliquer pourquoi je, je me suis impliquée dans la démarche qualité. Je suis enseignante hospitalière universitaire, j'ai enseigné en médecine et après en pharmacie et en 1995 le président de l'université a voulu recréer la cellule audiovisuelle C'est parce que, et il m'a demandé de m'en occuper puisque c'était moi qui avais fait le plus de vidéos pédagogiques. Et donc cette cellule audiovisuelle est devenue en 2000 un service TIS, le service des technologies de l'information et de la communication, et j'ai été chargée de mission pour l'université. Et là, dans les années 2000, c'est au moment, au niveau national, on a créé les campus numériques, et nous, on avait un président de région, qui était Fillon à l'époque, qui nous a dit euh, « l'offre de formation n'est pas assez attractive dans notre région, il faut que les universités s'investissent sur la formation à distance et travaillent ensemble ». Et on va vous aider financièrement si vous faites ça. Et on va surtout soutenir les services TIS. Donc il fallait qu'on se professionnalise, qu'on crée des ressources pédagogiques et qu'on passe la phase artisanale. Il fallait qu'on forme les enseignants. Et donc pour ce faire, on s'est adressé à l'UTC pour nous aider sur le plan documentaire. Et puis à l'UTC et, et à Télécom Paris pour mettre en place des formations pour euh, des formations actions, on a utilisé Ligno d'ailleurs, euh, pour former les enseignants à la gestion d'un projet, la conception du dispositif de FOAD et puis l'accompagnement. Et puis euh, en 2007, les élections, euh, comme beaucoup de régions, on passe à gauche, Audit, on vient nous voir pour savoir ce qu'on avait fait, on avait bien travaillé, moi j'étais contente de ce qu'on avait fait, mais on était incapable de prouver qu'on avait bien travaillé. Alors là, coup de sang, et donc je me suis dit, hein, j'ai été voir les gens du tc on avait parlé qualité, mais la qualité on repoussait, on verra ça quand on aura un peu de temps, puis là on m'a dit, ben non, as cette solution là c'est la qualité. Et donc on s'est investi sur la démarche qualité, on a été aidé par des qualiticiens à l'UTC, et puis on est même allé jusqu'à l'ISO 9001, et même allé jusqu'au prix français de la qualité. Donc ça c'était pas du tout ce qui était prévu. Et donc, bien entendu, pour euh, mettre en place cette démarche qualité, comment on fait là Ah oui, ah oui, il faut que je me repère là, d'accord. Bon, c'est là qu'il faut que tu m'aides. Ça va. ça va, ok. Mais par contre, euh, je ne vois pas où est la souris, moi. Okay. Alors, comment est-ce qu'on met en place un système de management de la qualité Rassurez-vous, je ne suis pas qualiticienne, même si on l'utilise. On va juste voir l'essentiel. Le, il y a quatre fonctions qui sont principales. Il y a piloter, bien évidemment, qui suppose une concertation, identification des acteurs, suivi de projet, communiquer en interne et en externe, modéliser pour savoir où sont les processus, comment on se coordonne les uns par rapport aux autres, et puis documenter. Donc, ça suppose qu'on ait une documentation, des outils, une cartographie avec des processus. Et tout ça... Il faut qu'on fasse quelque chose qui ne soit pas chronophage, qui soit efficace et qui serve. Donc, il faut ra rationaliser les livrables de telle sorte que le fonctionnement du SMQ se passe de façon euh, correcte. Et donc, on va voir que Process nous a aidés pour ces deux principales euh, fonctions. Donc, il nous fallait optimiser la mise à jour des ressources documentaires la consultation de ces ressources et puis l'archivage. C'était un enjeu qui était euh, important. Il nous fallait donc un outil robuste, qui soit facilement appropriable par les acteurs et qui soit même naturel. C'est-à-dire qu'on ne change pas le mode de fonctionnement de l'équipe du service, que euh, ces outils soient intégrés naturellement euh, dans le fonctionnement euh, de l'équipe. Et là, le seul euh, outil qui nous a paru euh, correct, c'était Process, parce que c'était une chaîne éditoriale euh, dédiée. Les avantages qu'on y a trouvés, ils sont euh, surtout de deux ordres. Au niveau de la visibilité, parce qu'on a une vision globale, vous allez voir qu'on a euh, l'ensemble de la cartographie des processus, et puis parce qu'on a aussi une vision détaillée. On peut rentrer dans chaque processus, au niveau de chaque processus, voir la démarche qu'il faut, les documents qui sont associés, etc. Et chacun dans l'équipe peut se positionner dans son processus par rapport aux autres, que ce soit le management, que ce soit euh, la, euh, les cœurs de métier ou que ce soit les processus support. Et puis, bien évidemment, sur le plan documentaire, ben, on a un avantage énorme puisqu'on peut capitaliser les documents en format XML et puis on peut accéder à ces documents, au modèle, les archiver, les pérenniser. Alors, on va passer tout de suite à L'exemple du stick, ah, si ça ne marche pas, là j'aurai les boules parce qu'on a essayé un paquet de fois. Pardon Ah voilà. Alors voilà la cartographie avec, euh, comme classiquement on le retrouve, des processus de management, des processus support, des processus cœur de métier. Donc, on a une vision globale avec process de l'ensemble de la cartographie. Alors, non seulement on a une vision globale, mais ensuite, on peut rentrer dans chaque processus et puis retrouver l'ensemble des processus. Donc ici, par exemple, dans les processus de management, on a quatre processus. Si je prends euh, les axes opérationnels, eh bien, je vais rentrer dans la description du processus proprement dite. Voilà. Si on respecte une présentation classique, eh bien on sait que ça c'est un document, on sait que ça c'est un début, etc. Et puis on a des informations pour chacune de ces étapes. Tous ces processus ont été définis en, en prenant des, des choix sur les indicateurs, en définissant le processus, en identifiant les acteurs, les éléments d'entrée, les éléments de, de sortie, les exigences, les risques et les améliorations possibles. Donc on a tout sur cette, avec cet outil, on a toutes les informations qu'on veut. Et puis il y a une autre approche qui est celle-là, qui va nous permettre de nous donner le plan de, de l'outil, de qui va nous donner les fonctions des processus les documents qui y sont attachés, et puis un glossaire. Alors, les documents qui y sont attachés, si un autre service TIS, par exemple, veut s'en inspirer, eh bien, on peut très bien imaginer euh, de capitaliser et de faire une version générique euh, de, ce, de ce modèle process. Euh, comment je sors, là, maintenant Je suis complètement incompétente techniquement. Alors, moi aussi. <rire> Qu'est-ce qui me fait là Ouais, merci. Alors, l'intérêt pratique de cette modélisation, eh ben, vous l'avez vu, c'est que euh, du fait, de ce fait, on a donc euh, renseigné process, et puis comme euh, au niveau du service TIS, ben, on travaille en réseau, et eh bien c'est comme tous les autres logiciels, cet outil il a été mis sur le réseau. Donc à tout moment, tout le monde a accès euh, aux informations, aux procédures, etc. Et donc au lieu d'avoir... Euh, une, euh, une démarche qualité où la version V5 elle est dans le placard de Intel et puis la version euh, V8 euh, elle est sur le bureau de chacun, eh on a en permanence la dernière version sur euh, process et les versions qui sont archivées eh bien, sont archivées sur le serveur. La deuxième, euh, le deuxième intérêt qui n'est pas euh, des moindres, eh c'est qu'on a pu euh, capitaliser, pérenniser la documentation. Donc on a pu euh, organiser la recherche de cette documentation, la mise à jour et l'archivage. Mais là, pour ce faire, on a eu un conseil judicieux du qualiticien, c'est de dire qu'il faut capitaliser dès qu'on est au début, qu'on met en place le SMQ. Ne pas attendre qu'il soit mis en place où il va falloir trier tous les documents. Donc d'emblée, quand on a commencé notre démarche, on a fixé des règles de nommage des documents. Et ensuite, euh, avec ce nommage des documents qui est coordonné par le responsable qualité du service, ben, on a pu d'emblée euh, euh, se débarrasser de ceux qui n'étaient pas intéressants et puis garder ceux qui l'étaient à titre d'archives ou à titre d'outils euh, euh, en usage. Et puis, il y a un effet secondaire qu'on n'avait pas prévu, c'est que le fait d'avoir euh, toute cette démarche sur, euh, sur cet outil nous a énormément simplifié la vie quand de nouveaux personnels étaient recrutés. Et ça, c'est fréquent dans un service TIS, puisque ceux qui sont... J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens de service TIS. Vous savez tous qu'on a du mal à avoir des budgets, donc on a des CDI. Et donc, on a un turnover de personnel qui n'est pas négligeable et quand ils arrivent, ben, on leur présente Process, ils voient comment ça fonctionne, comment on est organisé, il y a des abréviations ou des acronymes qu'ils ne vont pas forcément connaître, Eh bien ils vont tout retrouver euh, sur Process. Donc on a énormément facilité l'intégration du personnel avec cet outil. Et le deuxième effet secondaire auquel je n'avais pas pensé, c'est que vis-à-vis -vis des clients et des partenaires, en particulier la région, euh, en particulier, euh, bien sûr, les enseignants et les composantes de nos établissements, les auditeurs externes, eh bien, on avait un super outil de communication où on pouvait leur montrer comment on travaillait, comment ça fonctionnait et expliquer, par exemple, à nos partenaires de la dsi ben, pourquoi on avait besoin de ça et de ça, parce que nous, dans notre démarche, euh, ça fonctionnait comme ça. Alors, pour terminer, si je suis dans les temps, je voudrais vous dire que la démarche qualité, pour nous, ça a été une expérience absolument extraordinaire. Et si j'avais compris ça plus tôt, il y a belle urette que je l'aurais fait. Et pour moi, ça suppose trois, trois points. D'avoir un bon qualiticien qui va vous aider, pas un qualiticien qui va vous faire la théorie et qui va vous faire rédiger des processus quand vous n'en avez pas besoin. Nous, on a dit, on a des problèmes là. Là, on va rédiger un processus. Là, on n'a pas de problème, on ne va pas s'embêter. Donc, il faut un beau laiticien, il faut bien le choisir. Si vous voulez, j'ai des adresses. Ensuite, il faut, il faut vraiment utiliser cet outil process, parce que vraiment, il est parfaitement conçu pour ça. Je viens d'en donner un exemple pour un service de 12 personnes, mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas tout aussi bien dans, un, dans une entreprise de 2000 personnes, parce que les gens vont forcément travailler en réseau. Ensuite, il ne faut pas se faire avoir, il faut bien réfléchir avant. Donc, il faut des bons conseils. Et là, je peux vous dire que l'expérience qu'on a menée avec l'UTC nous a amené, puisqu'on a une association nationale des services TIS, à proposer des formations par rapport à ça. Et du coup, on a dit qu'il faut qu'on capitalise et on a rédigé un livre blanc avec le qualiticien Manuel et moi et qui va sortir dans trois semaines. Et là, tous les non-dits, euh, les... tout ce qui n'est pas écrit, on l'a mis, nous. On a fait quelque chose de pragmatique, donc euh, je vous proposerai de, de consulter ce document. Et avec tout ça, vous êtes obligé d'avoir un système de management de la qualité qui sera excellent, et même de faire comme nous, et d'aller au prix français de la qualité. Merci. Après cette présentation brillante de Françoise, merci. Euh, on va passer sur une, un autre cas d'usage, euh, qui est le catalogue de formation. Ouais, je sais. <rire> Donc, euh, on, on, en fait, on a développé avec l'IGP2 en premier lieu, euh, qui est un service de formation qui dépend du, du MINEFI, du ministère des Finances, on a développé il y a 4-5 ans maintenant un, un, une chaîne éditoriale qui permettait en fait, de communiquer sur son offre de formation. Euh, on a commencé ça un peu pour une raison qui n'était pas franchement euh, uniquement l'objet lui-même, c'est-à-dire le catalogue. C'est aussi parce que, et je sais qu'il y a, on en a parlé un petit peu, c'était aussi une manière de, de faire passer la méthodologie scénarii sur des équipes plus restreintes que par exemple les équipes pédagogiques. Et donc ça a été une, une, une manière de rentrer en fait... Dans l'organisation. C'est aussi pour ça qu'ils ont commencé par le catalogue. Et c'est aussi pour ça qu'au début, on n'était pas franchement euh, convaincu euh, absolument de l'intérêt d'utiliser Scénari dans un dans ce cadre de communication. Pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, et notamment la pérennité de l'information. Il se trouve que le catalogue a une particularité, et je pense que vous connaissez assez bien dans vos universités respectives ou vos établissements de formation, euh, on a un, une problématique assez forte de gestion et de mise à jour de tout ce qui est descriptif de formation. Ce que j'appelle un descriptif de formation, c'est le titre, le programme, les objectifs, euh, la durée, euh, le coût, le tarif, pour ceux qui achètent, hein, si c'est de la formation continue. Euh, ensuite, tout ce qui est euh, éventuellement euh, nombre de sessions, durée des sessions, calendrier des sessions, etc. Donc, toutes ces informations en fait, qui ne sont pas évidemment les documents qui sont utilisés dans le cadre de la formation, mais qui sont au moins indispensables pour pouvoir réaliser une formation. Donc, on a commencé ça avec euh, l'IGPDE et euh, on a pu le développer à travers euh, plusieurs usages. Euh, le dernier en date, c'est sans doute le plus, euh, le plus impressionnant en termes de quantité, c'est euh, Total, puisque aujourd'hui euh, le catalogue de formation de toutes les formations Total, je crois qu'il y en a à peu près 10 000 pour vous donner une idée, pour 100 000 personnes, à peu près en hein, total à travers le monde. Donc, aujourd'hui, le catalogue de formation est diffusé grâce à une chaîne éditoriale euh, Scénario. L'autre intérêt en fait d'utiliser euh, une chaîne éditoriale, à part tous ceux que vous connaissez déjà, c'est-à-dire le multi-support, le fait de rédiger de manière structurée indépendamment de la forme, tous ces, ces principes un peu habituels. C'est le fait de pouvoir publier d'une de, manière un peu spécifique pour l'aide à la gestion. Typiquement tout ce qui est planning des sessions, qui avant prenait un certain temps, puisque ne, pour ceux qui l'ont déjà fait, euh, faire un planning complet d'une cinquantaine, d'une centaine, voire de milliers de sessions dans un tableau, c'est toujours très compliqué. Donc là, on publie le tableau automatiquement. C'est un cas d'usage, ce qui se fait au niveau de l'ENAC, en fait, tout simplement là où on est. Voilà. Et ensuite, on fait aussi des liens, pour le coup, vers le système de gestion. Donc, par exemple, vous arrivez sur l'offre de formation, j'arrive et je peux directement m'inscrire en ayant un lien vers le système d'inscription. Évidemment, le système d'inscription n'est pas géré par scénario, on est bien d'accord. C'est une autre problématique, mais néanmoins, on aide, en fait, et on est une porte vers le système de gestion. Donc je vous ai euh, cité quelques exemples, mais grosso modo, ce qui est intéressant là dans, dans, dans cette slide là, c'est juste de voir le, la, la diversité des usages. Donc c'est aussi bien de la formation continue que de la formation professionnelle interne, que de la formation universitaire initiale ou enseignement supérieur d'ailleurs et continue. Voilà. Aujourd'hui, ça c'est les chaînes éditoriales qui sont en activité et qui ont été spécifiquement développées. Il n'y a pas aujourd'hui de, aujourd de, de chaîne éditoriale qui s'appelle catalogue et qui est diffusée dans le livre, hein, par exemple. C'est pas ce n'est pas inenvisageable, hein, c'est même une idée qui a été fortement envisagée l'année dernière avec, euh, avec l'Université d'Amiens et puis euh, l'Université de, de Picardie, régionale de Picardie. Donc, ce n'est pas impossible qu'à un moment, vous ayez une chaîne littorale catalogue. Alors, côté rédaction colla euh, collaborative, donc côté, on va dire, édition euh, du modèle, hein, grosso modo, vous retrouvez un peu ces invariants à travers tous les modèles qu'on qu qu a pu développer. Euh, vous avez la structure avec, euh, un, en gros, on décrit une unité de formation. Quand vous êtes dans une université, on va appeler ça unité d'enseignement, unité de valeur, etc. Quand vous êtes dans les, euh, dans les entreprises, on va appeler ça stage, module. Là, ça dépend vraiment du vocabulaire métier de chacun. Justement, un des intérêts, c'est de personnaliser le vocabulaire de l'éditeur en fonction du métier de chacun. Ensuite, vous avez tout ce qui est élément de scénarisation du catalogue. Alors, est-ce que je fais ça par euh, programme, donc tout ce qui est LMD Est-ce que je fais ça par domaine métier, par filière Donc là, il y a 36 000 manières de classer ces descriptifs. Et là, ça dépend beaucoup, là aussi, de l'organisation qui, qui met ça en place. Et je dirais, j'ai appelé ça les éléments de transition, éléments éditoriaux. C'est tous les petits plus qui vont être rajoutés en plus, finalement, de ces descriptifs de chaque formation individuellement, de chaque unité de formation. Vous avez l'introduction, la présentation, le mode d'emploi du catalogue lui-même, le mode d'emploi du système d'inscription, tout ce qui est conclusion. Parce évidemment, comme vous êtes sur la communication, euh, déjà, sur tous les catalogues qu'on a fait, il y a euh, le mot du directeur ou au moins du directeur des études euh, en, en première page, enfin quasiment, en troisième page, on va dire, après la table des matières. Euh, autre particularité euh, qui n'est pas forcément la même pour tous les cas d'usage qu'on a pu avoir, c'est que les contenus sont centralisés. Effectivement, on a une seule source d'information et c'est d'autant plus vrai que toutes les informations qui décrivent la formation sont souvent déjà dans le système de gestion. Euh, donc vous dans vos, dans vos organisations vous avez sans doute un endroit où vous pouvez vous inscrire aux formations et derrière ça déclenche tout un tas d'actions au niveau de, de l'organisation qui fait que il euh, y a une inscription qui se passe automatiquement, vous avez, euh, vous avez une, euh, comment dire, une convocation pour aller à la formation, des feuilles d'émargement, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est système de gestion. Donc une partie de l'information est déjà contenue dans ce système de gestion. En université, les plus connus sont Apogée, par exemple, qui est sans doute celle qui est le plus utilisé, qui est, qui, est, qui, est, qui est géré par la MU. Donc Apogée nous envoie des informations, sont récupérées dans le catalogue. Puis ensuite, on va rajouter toutes les informations que j'ai citées tout à l'heure, qui sont les contenus éditoriaux. On va éventuellement rajouter des informations qui ne concernent que la communication. Chez Total, par exemple, ils ont décidé de simplifier un peu en disant, on ne va pas mettre à chaque fois les objectifs, le programme, mais on va mettre ce qu'on appelle un descriptif marketing, ils ont appelé ça comme ça, qui est en gros un résumé de la formation en deux, trois lignes, pour que ce soit un peu plus percutant, pour que justement, il n'y ait pas euh, tout le programme à, à décrire. Autre particularité du catalogue, c'est évidemment on s'intègre avec le système d'information, donc on est obligé d'aller piocher des informations dans le système de gestion, donc on a des liens informatiques, y compris techniquement, qui ne sont parfois pas évidents à mettre en place, puisque ces données, tout ce qui est données descriptives de formation, ne sont pas très loin des données de gestion, y compris des données personnelles. Donc souvent c'est des données qui ne sont pas forcément très, très accessibles au premier abord, en gros ce n'est pas diffusé sur le web, hein, c'est des, des données entreprises, donc il faut à un moment qu'on puisse communiquer entre Scénari et le système de gestion. Enfin, dernière étape, euh, sans doute plus que, par exemple, dans une acti nos, nos activités de production pédagogique, on a euh, un contrôle et une dimension collaborative de la rédaction qui existait déjà dans ce métier-là. Donc, on va aujourd'hui euh, aujourd euh, bien euh, utiliser toutes les fonctions que vous avez pu découvrir hier, qui sont le versionning, l'historique, le fait de créer des droits euh, en, en fonction des domaines, par exemple. Hein. Euh, Quelqu'un d'un domaine métier ne peut pas aller modifier le descriptif de formation d'un autre domaine. Voilà. Euh, si je mets ça dans un contexte universitaire, quelqu'un qui est responsable du UE ne peut pas aller changer euh, l'UE d'un de, de, autre responsable. Ensuite, côté publication, euh, ce qui est intéressant à retenir, là aussi, qui n'est pas forcément la, la, la même chose pour tous les cas d'usage, c'est qu'on a une exigence de forme qui est assez forte sur les publications, et notamment sur le papier, puisqu'on part quand même du print. En gros, euh, vous avez une forte culture de la PAO et notamment sur tout ce qui est communication, et en particulier catalogue. Donc on a une, une assez forte exigence. La structure des données n'est pas forcément très complexe. Vous avez vu tout à l'heure, hein, je vous ai rapidement décrit ce que c'était qu'un descriptif de formation. Par contre, la façon de les présenter peut être assez complexe en termes, de, en termes techniques et en termes esthétiques. Voilà. Le, le autre chose d'importance, c'est le filtrage des informations en fonction des publics, euh, c'est-à-dire être capable de dire pour telle catégorie de personnel, pour telle catégorie d'étudiants, pour telle catégorie de futurs étudiants ou de futurs apprenants, euh, je ne veux pas mettre les mêmes informations. Il y a des endroits où, par exemple, sur le site web, l'extranet, on va mettre le tarif. Et évidemment, en interne, je ne le mets pas parce que ce n'est pas le même ou ça n'a pas de sens puisque de toute façon, les, les salariés ne vont pas aller choisir la formation sur le, la base du tarif de la formation. Voilà, donc typiquement, ça, c'est un, un exemple, mais il y en a d'autres. Ensuite, le dernier point est non négligeable. Euh, outre les possibilités de publication et de rédaction structurée, ce qui est intéressant, c'est que c'est la possibilité de scénariser des petites plaquettes, des petits parcours alors là aussi, en fonction des, des organisations, ça porte pas le même nom, mais des parcours, en tout cas des, un ensemble de formations qui va être fait sur mesure. Euh, là, euh, ce, cette année, j'en ai plein d'exemples, mais grosso modo, vous allez sur un salon, c'est un salon e-learning, bah, je veux que les fiches qui me parlent de e-learning, qui, qui ont la méthode e-learning. Donc ça, je vais pouvoir le faire assez rapidement, rajouter mon introduction, ma conclusion spécifique, etc. Et ça, c'est vraiment un avantage de la chaîne éditoriale aujourd'hui par rapport au système qui existe déjà. Je vais passer plus vite là-dessus et je vous montre juste un petit exemple. Donc au niveau, euh, au niveau publication, donc là je suis sur, un, un, en fait, sur l'exemple de Total. Hein. Voilà. Là c'est côté éditeur, ça c'est la partie la moins intéressante. Après ça c'est ce qu'on publie aujourd'hui en PDF, donc on n'utilise pas OpenOffice, open hein, on utilise les, les dernières technologies de publication là. En, en termes de PDF, donc on passe par du XHTML avec euh, Flaming Saucer. Et donc ça nous donne ça en termes de page de garde. Donc vous voyez que ça a plus la tête de... Ah, c'est raté ça. C'était pas prévu. Voilà. Ça, c'est la partie euh, descriptif d'une fiche de formation. Donc euh, chez eux, ça s'appelle un stage. Euh, donc ça, c'est le descriptif d'un stage. On pourrait vous y retrouver ça hein, dans n'importe dans quel centre de formation. Voilà. Ensuite la partie catalogue, donc une des particularités du site web en fait c'est que contrairement à des scénarios pédagogiques qui sont fortement scénarisés, euh, comme son nom l'indique, le, le site web là on va surtout chercher à multiplier les accès à la même information et notamment on va utiliser un maximum les moteurs de recherche. Donc, vous voyez en haut à gauche, vous avez la possibilité en fait de rentrer évidemment du, des informations plain texte hein, pour aller récupérer le, les, les, les descriptives d'informations qui vont parler de ce mot-là, mais vous pouvez aussi faire des, euh, des recherches beaucoup plus détaillées qui vont être sur la méthode pédagogique, sur la langue, sur les compétences, etc. Donc, là-dessus, on a beaucoup, pas mal travaillé, c'est notamment le catalogue qui a poussé sur tout ce qui est mécanisme de recherche. Ce qui est intéressant de constater, c'est que souvent... On nous demande au départ de se connecter avec des moteurs de recherche qui sont déjà installés dans les systèmes d'information des organisations. Sauf qu'au final, c'est parfois plus simple d'installer le moteur de recherche qui est interne aujourd'hui à la publication quand vous publiez un scénarii. scénario. Pas pour toutes les chaînes éditoriales. Ça va bientôt venir dans Opal d'après les rumeurs. Voilà, donc ça c'est un exemple de publication web côté descriptif. Hein, donc un stage un résultat de recherche. Donc, une des particularités de la recherche que vous avez peut-être déjà constaté dans certains sites web qui sont produits avec scénarii en fait, quand vous faites une recherche, on vous, on vous rend les, les, les pages trouvées, mais dans leur contexte euh, d'arborescence, en fait, à quel endroit ils se trouvent, pour retrouver justement le contexte d'appel. Donc, ça, ça peut être intéressant dans, dans, dans le cadre du catalogue pour savoir à quel domaine ça, ça, à quel domaine ça correspond. Voilà. Et je vais arrêter là. Et aller sur la conclusion, mais je sais toujours pas si Manuel. Ah. Alors là, on va faire une tentative, ça s'appelle de l'impro. <rire> Manuel qui est normalement par Skype. Donc on va essayer. Ouais. Bah, a priori, euh, la dernière info. Ah, je sais pas laquelle, laquelle info est la dernière. A priori, je suis connecté, c'est vrai. Ah! C'est bon, vous m'entendez? Alors maintenant, il faut, faut avoir le son, par contre. Pour l'instant, on ne t'entend pas, Emmanuel. Vous ne m'entendez pas pour l'instant? Ah, c'est -ce bon. Oui? Tu... C'est bon, on t'entend. Je ne sais bon, pas bien. si tu m'entends, moi. Bien. Très bien, okay. pas de problème. Bah, Je t'ai passé la main. <rire> ah, bien, bah, écoute, merci Xavier. Euh, bah, je te demanderai d'être de en assistance binôme si je dis des bêtises parce que du coup j'ai pas, presque pas, pratiquement pas entendu euh, le, le discours et comme je devais m'ajuster par rapport au discours, <rire> évidemment. Bah, D'abord bonjour à tous. Euh, désolé de ne pouvoir être avec vous mais j'avais d'autres enjeux institutionnels qui m'obligeaient à, à rester à UTC. Euh, bah, je suis très content de, de participer néanmoins aux journées, même de cette manière euh, un peu, on va dire un peu fragile. Euh, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps sur le sujet, je vais commencer pour pouvoir tenir le rythme sur toutes les autres interventions. Euh, moi, quand Xavier m'a contacté pour intervenir sur l'atelier, qui m'a présenté le plan, j'avais un plan, je ne sais pas si vous l'avez exactement suivi, hein. vous allez me le dire, Xavier me le dira. Euh, a priori, il y avait une petite introduction sur les chaînes éditoriales, un petit rappel sur ce que c'était, la partie outil, la partie méthodologique. <rire> C'était bien ça Xavier Je te dirai si c'est pas ça. Très bien. <rire> ensuite, il y avait une partie sur euh, l'illustration sur process par Françoise Galland, qui, qui utilise euh, une des premières utilisatrices euh, réelles sur un gros déploiement de process euh, qui a mis ça en place. Et ensuite une illustration sur catalogue. C'est bien ça Absolument. Parfait. Euh, alors. Des questions qu'on s'était posées, c'était euh, pourquoi faire une intro euh, Ils savent tous ce que c'est qu'une chaîne éditoriale maintenant, ils connaissent tous Scénarii. Euh, pour faire une intro, à quoi ça sert euh, Sur ce que c'est qu'une chaîne éditoriale. Et en fait, euh, pour moi, il euh, y a un point important pour la communauté la diffusion de, de Scénarii qui me semble se jouer en ce moment et encore plus au moment de la communauté de la, et des journées de la communauté. C'est que euh, Scénarii a incontestablement une diffusion très forte. Je vous donne des exemples hein, très, très basiques. Hein. Je suis expert sur les, sur les jurys de recrutement d'ingénieurs pédagogiques, par exemple, et euh, bah, quasiment tout le monde a euh, sur son CV une ligne euh, maîtrise de scénario. C'est plutôt sympathique. Euh, par contre, ce qui, me fait, ce qui me fait un peu peur et ce qui me pose un peu question, et je pense que ça va interpeller un peu la communauté et son action de diffusion, c'est euh, que souvent, c'est une appropriation par l'outil uniquement, en oubliant tout l'aspect euh, méthodologique et conceptuel qui fait que l'outil sur l'outil, on peut développer du potentiel. Et là, je pense qu'il y a un enjeu fort à rappeler qu'une chaîne éditoriale, ce n'est pas simplement un outil, c'est aussi une réflexion, c'est aussi une manière de penser, parce que sinon, malheureusement, on n'en exploite pas toutes les possibilités, ce qui est bien dommage, puisque c'est l'objectif, hein, c'était d'aider les personnes à réaliser ce qu'elles qu veulent faire au maximum. Donc là, je pense qu'on a un petit enjeu, je ne sais pas si c'est apparu suffisamment, mais je pense qu'il y a un enjeu pour la communauté. Voilà, Je voulais le relever, je pense qu'il est important. Après, sur les... excuse-moi est-ce oui. que tu peux juste reculer un petit peu par rapport à la caméra Oui, ouais. Ouais, Voilà. mieux. Très bien. Merci. Merci. Le pour lire. <rire> bien. Euh, le deuxième point <rire> de cette intervention, c'est le fait qu'on parle de, de chaînes éditoriales autres que Opal, autres que les chaînes de formation classiques, euh, donc de modèles qui se développent, qui se diffusent. Euh, alors il y a toujours eu des modèles différenciés, personnalisés. Euh, pour des organisations particulières, mais là, on est sur des modèles qui, ont, qui en soi, euh, peuvent être portés et diffusés auprès de nombreux acteurs, et de nombreuses organisations, catalogue, hein, je pense, c'est évident, process, encore plus évident. Euh, et là, moi, ce qui m'a interpellé, c'est euh, le fait qu'on ait euh, à la fois une diffusion qui fonctionne, hein, que vous avez des exemples, hein, il, y a, il y a des usagers, des utilisateurs, et à la fois, on retrouve un peu la la résistance qu'on a pu rencontrer euh, au début de Scénarii, Opal, etc. Et je me suis un peu posé la question et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir qu'il y a des choses intéressantes qui, qui se mettent en place mais qui ne se diffusent pas forcément très rapidement. Et je me oui. suis dit, bah, pourquoi et, et là, je pense aussi que ça peut interpeller la, la communauté parce que ces outils-là, ils sont au service de la communauté. Et, et je me disais, mais comment faire pour qu'ils soient encore plus diffusés et plus repris par la communauté Et de ce point de vue-là, l'élément qui, moi, m'a semblé important, c'est que j'ai repéré... Euh, trois types de résistances classiques. La résistance opale, on la connaît tous, hein, c'est une résistance liée à la représentation de ce qu'était l'objet pédagogique, qui était un objet artisanal, etc., etc. ce qui, tout, qui peut toujours être le cas, hein, mais qui empêchait la, la, la mise en place de dispositifs, etc., parce que le coût était très fort, parce que les modes de gestion n'étaient pas, pas, pas suffisamment opérationnels, etc. Donc on avait un vrai problème de représentation, de, de ce que c'était qu'un objet, et quand, quand scénario arrivait, ben, il fallait à la fois former l'outil, à la fois une méthode, mais aussi euh, discuter sur la représentation, faire évoluer la représentation, la faire partager. Euh, je suis sûr que dans la salle, il y a des tas de gens qui voient ce que je veux dire, euh, qui ont dû le faire, faire leur travail de conviction, etc. Donc on a ce, ce premier problème, et je pense que quelque part, dans ce qui nous a été montré, notamment pour moi, dans tout ce qui était euh, documentation technique ou gestion de l'information, euh, les, deux, les deux éléments de, de fond, on se retrouve avec des résistances qu'il faut savoir appréhender. Euh, sur la documentation technique, par exemple, on est, sur, on est en concurrence avec d'autres outils qui n'ont pas les mêmes performances, mais qui, par contre, ont, ont le même discours. Et donc, ça va être difficile de, de, de différencier. Et là aussi, euh, le travail de la communauté, de, quand, quand ils s'approprient un outil, quand ils le diffusent, ben, il n'est pas simple. Il va falloir retravailler un peu ces notions d'argumentaire parce que la différenciation, elle est moins évidente. On se retrouve avec des, des gens qui parlent le même langage que nous, ce qui est déjà très bien, qui n'ont pas forcément la, la, la technologie adaptée, mais qui ont moins le discours, ce qui fait que c'est difficile à choisir. Donc, je pense que dans tout ce qui est documentation technique, ce qui a un lien très fort avec les besoins globaux de d'une de l'organisation, hein, puisque évidemment il y a des besoins de formation, il y a évidemment les besoins de documentation technique, on a un élément fort qu'il faut savoir travailler, comme, comme la communauté a pu le faire travailler. Et sur le dernier élément qui est, qui est la gestion de l'information, ça pose vraiment pour moi un problème qui est celui d'une autre résistance qui est un peu particulière, qui est celui d'une euh, qu'il faut avoir des. Jeux. Pour moi, ça fait émerger de nouveaux métiers qui sont des gens qui ont une vision globale. Euh, je vous donne un exemple. Moi, je, je me souviens d'une intervention auprès d'un grand compte euh, du secteur automobile, euh, dans lequel on était intervenu. Euh, on nous avait demandé de, de faire... De, de mettre en place des choses. Et je leur avais dit, mais vous avez une excellente documentation technique, on pourrait la réutiliser, en réutiliser une grande partie dans le domaine de la formation. Et je, je voyais que ça accrochait pas... Euh, et j'ai quand même compris au bout d'un moment que, évidemment, ça ne s'accrochait pas, puisque chacun était responsable de son secteur et que celui de la formation, eh bien, il pensait formation avec sa vision de la formation. Il ne reprenait pas celui de la, de, de la formation. Et c'était la même chose pour celui qui faisait la diffusion sur les éléments euh, d'accompagnement, RH, etc. Donc, je pense qu'on a là l'émergence de nouveaux métiers et que l'outil permet euh, d'avoir cette vision décloisonnée qui va depuis le début de la création du produit et de la, de la documentation jusqu'à sa mise en œuvre. Et euh, le contact avec les usagers, y compris sur les aspects un peu marketing, comme on peut le voir sur le catalogue, hein, qui peut aller assez loin, point populaire. Et puis, du coup, bah, avoir une personne qui, dans l'organisation, est suffisamment transverse de cette vision, je pense que c'est difficile. Donc tout ça, ça me fait dire que c'est des nouveaux territoires qui sont, euh, qui sont à, à développer et à reprendre, et qui, je pense, euh, montrent aussi une étape et une maturité euh, de, du travail autour des chaînes Voilà, c'était ma conclusion. Et et ben, je suis très content que, que ces journées puissent pu se tenir et que vous soyez tous là. Et je suis très malheureux de ne pas être avec vous. Merci. Donc Manuel, juste pour te dire que tout le monde a applaudi, parce que je ne sais pas si tu entends. Si, si, j'ai entendu. C'est très gentil. C'est bon ouais. Merci beaucoup. Bon courage. Et bien sur ces mots, euh, c'était donc la conclusion. Alors, je n'ai pas fait aussi bien et je ne vous ai pas emmené sur une île mystérieuse remplie de tonneaux de rhum, comme ont pu le faire hier, Farid Zizi et Bruno Bachimon. J'espère que c'était une bonne introduction pour cette journée. En tout cas, on a tenu les temps, ou à peu près, à deux minutes près. Euh, voilà, donc je, je, passe, je passe la main.